Hey Deuxième épisode du Road to 500 kg. Dans cette vidéo, je vais vous faire un récap de la compétition régionale que j'ai réalisée. Je vous en avais parlé dans l'épisode 1, c'est une compétition qui a eu lieu le 28 novembre et qui me servait de qualification pour les compétitions plus hautes que régionales. L'objectif était simple, me qualifier pour trois compétitions, la Coupe d'Europe Universitaire, les Championnats de France et la Coupe du Monde Universitaire. Les minima respectifs étaient de 400 kg pour la Coupe d'Europe Universitaire, 430 kg pour les Championnats de France et 440 kg pour la Coupe du Monde Universitaire. Et en bonus, battre mes records bien entendu. Avant de faire ce récap, merci tout d'abord au club ça qui a organisé la compétition. Et merci à tous les bénévoles qui ont participé et qui ont fait en sorte que cette compétition se déroule bien. Ok, on attaque maintenant le récap de cette compétition régionale. Alors j'ai été pesé le matin aux alentours de 9h à 58,8 kg sur la balance de compétition et je suis passé aux alentours de 11h pour une durée de compétition d'environ 3h donc de 11h le premier squat à 14h le dernier soulevé de terre environ Si vous ne savez pas à quoi ressemble une compétition de force athlétique et que vous avez un peu besoin d'explications sur bah, comment ça se déroule j'ai fait une vidéo pour expliquer comment se passe une compétition, je vous la mets en fiche n'hésitez pas à aller la regarder pour comprendre comment se passe une compétition Ok, après l'échauffement, j'ouvre avec un squat à 170 kg. Alors, elle est passée vachement dure. J'avais du mal à me mettre dedans pendant l'échauffement et même pendant cette barre. Je pense que ça a joué. Mais bon, voilà, je visais 180 en deuxième barre. Et là, il est passé tellement dur qu'on revoit à la baisse. Et on met 177,5 en deuxième. Alors le deuxième essai est complètement raté, je descends vachement bas, enfin plus bas que d'habitude, et je relâche un peu mon gainage, ça fait que bah je la passe pas du tout. Voilà, ce sont plus des erreurs techniques qu'un manque de force, donc on essaie de la repasser. Allez, La barre à 167.5 passe cette fois. Je me suis vraiment concentré sur le gainage et sur la réaction après le rebond. Donc voilà, elle passe super dur, mais elle passe. Donc euh, globalement, un peu déçu parce que je voulais plus, au moins 180. Mais content quand même d'avoir réussi à passer en troisième barre, une barre que j'avais ratée en deuxième. Ok, maintenant le squat, c'est fini. On oublie, maintenant on passe au développé couché. Pendant ma prépa, le développé couché ne s'est pas très bien passé. Donc j'ouvre light à 92.5 et ensuite on avise. Voilà, 92,5 ça passe bien, c'est pas hyper facile non plus mais c'est assez propre, donc je demande 97,5 en deuxième barre. 97,5 ça passe, c'est un peu dur, je fais une petite erreur technique où quand je la pose je tangue un petit peu d'un côté, ça la rend difficile mais donc voilà une petite erreur technique qu'il faudra pas refaire pour que la troisième barre passe et du coup je demande 100 kg en troisième barre. Et la barre à 100kg passe enfin, depuis le temps que j'essayais de la passer en compétition, c'est maintenant un cap de franchi. Je me suis bien concentré pour vraiment bien la contrôler, bien la poser et ensuite exploser jusqu'à terminer la rep. Donc voilà, super content globalement. Voilà, avec un squat à 177.5 et un développé couché à 100, ça me fait un total de 277.5. Il me faut donc valider une barre à 162.5 au soulevé de terre pour pouvoir valider le minima à 440 kg Je décide d'ouvrir à 170 kg un petit peu plus que 162 parce que bah voilà, je sais que ça va passer donc euh, je suis plutôt confiant pour la qualification J'essaye néanmoins de battre mon record au total Donc première barre à 170 kg, comme prévu, ça passe bien, ça monte assez vite. Donc voilà, super content, j'ai les qualifications en poche. Maintenant, on se fait plaisir et on essaie de battre ses records. Deuxième barre, je demande 190 kg qui me permet de battre mon record au total et de battre mon record au soulevé de terre aussi. Yoxi. Malheureusement les 190 kg passent pas, la barre monte vite mais au moment du verrouillage j'ai du mal à tenir la barre, j'ai vraiment une poigne très faible et en fait la barre me glisse des mains littéralement Voilà une petite frayeur, un peu déçu de l'avoir loupé à la poigne mais bon on remet 190 kg et cette fois on se concentre à fond sur la poigne Et la barre à 190 passe. Je me suis tellement concentré sur la poigne, j'ai vraiment serré la barre de toutes mes forces et j'ai même plus pensé à serrer la barre qu'à tirer la barre, donc c'est dire. Mais donc voilà, super content d'avoir passé 190. Un peu déçu de ne pas avoir fait plus, un peu comme au squat. Mais voilà, content de réussir en troisième essai une barre que j'avais raté en deuxième et globalement je bats mon record. Au total et sur les trois mouvements de 2,5 chacun 177 100 et 190 et donc voilà finalement total à 467,5 kg qui me qualifie à la coupe d'europe universitaire au championnat de france et à la coupe du monde universitaire super content aussi d'avoir battu mon record sur chacun des mouvements à la même compétition et d'avoir battu mon record au total voilà maintenant le gros objectif c'est les championnats de france on va essayer de faire le plus gros total possible de faire minimum 500 kg aussi de décrocher la meilleure place possible mais voilà on va se préparer à fond jusqu'au championnat de France fin mars, qui auront lieu à Albi. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ce récap vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur quelques bars des athlètes de mon club. Salut Dans cet épisode, je vais vous faire un récap de la compétition régionale de force athlétique que j'ai fait. De.